Bonjour Jérôme. Bonjour Amit. Alors on va parler d'une opération qui a défrayé la chronique euh, il y a quelques jours. C'est LVMH qui est donc le, le géant mondial du luxe qui a mis sur la table à peu près 16 milliards de dollars pour racheter Tiffany que tout le monde connaît, qui est le premier jeu allié américain. Alors 16 milliards, est-ce que ce n'est pas trop cher euh, pour payer euh, Tiffany C'est le prix de, de ce genre de, de transaction dans le marché pour l'instant. Vous savez, euh, les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Et les entreprises profitent euh, lorsqu'elles voient des opportunités de cette situation pour faire des opérations et développer les activités qu'elles qu souhaitent euh, développer. Alors euh, derrière LVMH, il y a un homme qui a la dixième fortune mondiale, c'est Bernard Arnault, c'est le CEO de LVMH. Qui est Bernard Arnault Bernard Arnault, euh, c'est un esthète, vous savez qu'il est, il est pianiste, il aime ce qui est beau, c'est pas pour rien qu'il est dans le luxe, mais c'est aussi un, un financier, c'est quelqu'un qui, qui comprend les marchés financiers mieux que personne et qui a très bien compris l'opportunité qui lui est offerte aujourd'hui, des taux d'intérêt très bas. Il va financer cette opération entièrement par la dette pour acheter une marque iconique aux états unis Tiffany, c'est vraiment une marque ito iconique. Alors justement, vous dites que c'est une marque iconique. Tout le monde a vu le film avec Audrey Hepburn, euh Breakfast at Tiffany. Mais en quoi consiste exactement Tiffany Qu'est-ce que ça pèse réellement Tiffany, c'est le roi de la bague de fiançailles. Dès le 19e, toutes les familles qui veulent acheter une bague de fiançailles vont chez Tiffany acheter leurs diamants. Ce sont les premiers à avoir affiché des prix pour les diamants. Ils ont démocratisé le diamant. Ils ont 300 magasins aux États-Unis. Ils ont fabriqué les sabres de la guerre de sécession. C'est vraiment une très grande marque américaine. Alors LVMH qui est le premier géant mondial du luxe, qui rachète le premier jeu allié américain, Tiffany, euh, j'imagine que c'est pour trouver des synergies. Mais quel type de synergie peut-on trouver Alors la première chose que va faire LVMH, c'est qu'ils vont simplement intégrer Tiffany. Ils financent tout avec de la dette, donc ça va rajouter du bénéfice à l'entreprise sans trop gros coût de financement. Ensuite, je pense que LVMH va tenter d'améliorer les marges de Tiffany. Si c'est une grande marque, c'était un un, une marque un peu en perte de vitesse, un peu vieillotte, les magasins étaient un peu en train de, de vieillir. Je pense qu'ils euh, euh, vont tenter d'améliorer les marges de Tiffany. Pour l'instant, on est autour, en dessous de 20%. Euh, les géants du luxe comme Cartier, ou comme Bulgarie, dans ce type de segment-là, ils arrivent à des marges de 25-30 Et enfin, ce qu'ils vont faire, je crois, c'est qu'ils vont développer la marque, redonner un sens, du, de, la, redorer le blason de, de Tiffany, comme c'est si bien le faire LVMH. Alors, ce qui est étonnant avec cette opération, c'est qu'on parle souvent en bourse, notamment, par exemple, du secteur technologique des GAFA. Et là, clairement, c'est le luxe qui a le vent en poupe. Oui, euh, le luxe, c'est un marché quand même de 300 milliards euh, de dollars qui est dominé pour l'instant par les Chinois. C'est à peu près un tiers des, des consommateurs du luxe, ce sont des Chinois, mais pas que. Euh, 20% des acheteurs du luxe, ce sont des Américains, 20% des Européens, 10% Japon, c'est très général. Et c'est un marché en pleine croissance. On a des, des croissance d'à peu près 6,5% depuis belle Lurette, C'est deux fois la croissance nominale du produit intérieur brut euh, euh, dans le monde. Donc c'est de très, très belles croissances. Et puis alors, plus précisément, l'horlogerie et euh, la joaillerie, qui est, qui est le segment de Tiffany dans lequel les VMH est en train de se, se développer, euh, ce sont des segments qui ont des taux de croissance encore supérieurs à ça, on parle de 10% euh, dans bon. la joaillerie. Alors euh, Jérôme, vous avez fait allusion tout à l'heure aux bagues de Tiffany où ça aurait pu être les montres de, de quartier. On sait que pour le commun des mortels, euh, ce genre de super luxe est inaccessible, mais là, à travers la bourse, on peut y avoir accès Exactement, je pense que, euh, comme vous l'avez dit, euh, Aujourd'hui, euh, on va se dire qu'on peut acheter une, une bague ou une montre, ça paraît inaccessible, mais en achetant tout simplement euh, les actions en bourse euh, des entreprises qui constituent ce secteur, on peut participer à ces, ces belles histoires de, de croissance et de développement. Merci Jérôme pour toutes ces explications. Merci.